Vous avez pas le droit d'être dans le secteur! Coupé, j'ai dit n'importe quoi. Non, c'est où? Je me suis gouré! Je suis. dans le porte. dans le. proté. Ah! Putain! <rire> Et mes amis? Ce mot il veut plus rien dire là-bas. <rire> <rire> oh putain, alors c'était vrai! On a encore une chance de la retrouver! Ah, dommage! Ah, mais... cheveux font n'importe quoi. Ah, mais... On sent qu'on de. Putain! Mère, je m'adresse à vous. C'est pas ça. Si. Oui. On ne croit pas une seconde. Gloire au, Gloire au protecteur. Gloire au protecteur. Gloire au protecteur. Nous avons beaucoup de chance d'être là. Regardez à quoi ressemble la surface. Ces images ont été prises par le bataillon d'exploration du protecteur. Elle a été débranchée. c'était pas pas moi de le dire. <rire> <rire> Panique Parfois. Non, mais va. non,